voilà voilà Salut les gars, comment va J'espère que vous allez tous bien moi j'en parle super bien Et Voilà, de retour encore, je vais vous parler de mon site là euh, Le site s'appelle... Lube euh, voilà c'est pas s'appelle Donc ici hein. Le but c'est quoi Ici Bon, d'abord Je vais mettre comment c'est ce que d'abord on va parler dans, euh, dans la vidéo, comment ça marche Ici si vous allez vous mettre une petite petite d'abord puis votre numéro ici vous allez mettre le code qui est là ici entrez -vous, le numéro de passe, ici répétez le, le numéro de passe, et ici il faut s'assurer que ce code d'invitation soit Sinon, si vous ne pouvez pas vous inscrire donc ici ok donc moi j'ai déjà un compte donc je vais me connecter ok voilà les gars quand ils arrivent seulement c'est ça qu'on peut comme ça vous seulement c'est ça allez voir ça ici on va mettre ça y est là euh, voilà ça y est là j'ai mis ça en français voilà c'est pour ça ça y est là donc euh, comme vous le voyez ça y est là la recherche de ce désespoir et maintenant nous le but c'est où c'est ici c'est de pouvoir gagner 1,2 USDT par jour est ce que vous comprenez ce que je dis et puis de l'ISDT par jour donc maintenant ici c'est un regard d'un et un acquis et en s'abonner à la vidéo puis capture puis les envoyer ils vont regarder après ils vont apporter comme ça comme fait vous avez vu le cas c'est un ça la même chose tâche quotidienne trois tâches quotidiennes c'est à dire trois tâches par jour comme ça au milieu de ça. mais ça vous voir si on a été facebook et si TikTok, tac ici youtube boîte TikTok là c'est YouTube, Instagram, Twitter, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Moi je prends YouTube comme ça, par exemple. Vous allez vous voir, après vous allez venir mettre dans démarrer la tâche. Mais là on que ça vient. C'est pour la voilà les morveux. Après maintenant ça y est là. Maintenant vous avez United Team. Maintenant vous allez quelque chose de rare. Moi c'est désaffrié d'hier hier maintenant c'est de aujourd'hui que je vais prendre comme ça deuxième est là la troisième qui reste voilà troisième, c'est bien c'est trois seulement si clique sur quatre ils vont refuser, vous avez vu, dépassement de la limite des tâches puis vous revenez en arrière vous allez venir dans enregistrement vous pouvez faire exactement regardez bien les gars et ça est là si vous allez bien voir je vais cliquer sur souhaite non non on va cliquer sur ouvrir le lien d'abord ça va nous amener dans youtube puis s'abonner et aimer puis, et ensuite faire la capture maintenant la vidéo arrive Tentis un peu la vidéo, on s'en fiche, on s'en fiche de regarder la vidéo Ici, le, le, le, le, le but c'est quoi C'est de s'abonner Et like Puis faire la capture C'est C'est hein Ah ouais, on après on va regarder. Voilà les gars, maintenant je vais capturer autour la On va venir là, on a mis la photo ici d'abord Cliquez là-bas euh, je vais abonner voilà bon, elle est là maintenant c'est que ça se télécharge la capture que j'ai faite voilà la capture elle est là maintenant est déjà téléchargée donc euh, à partir d'ici maintenant maintenant il peut vous faire... ouais, ouais. en cliquant sur soumettre lorsque vous mettez la photo vous avez vu la photo elle est là 10 mois que vous avez fait abonnement et qui moi ça c'est dit même ça. Et likez. vous cliquez sur submettre. C'est une opération réussie. Vous allez venir ici à l'étude pour voir qu'ils ont déjà accepté. Vous avez vu Oudy. Ça, ça, c'est aujourd'hui que j'ai fait ça. C'est hier, je n'ai pas vu Vous avez vu Oudy, c'est fini Maintenant lorsqu'ils vont compléter, vous allez venir à compléter. Vous allez voir qu'ils ont complété. Oui, oui, Vous avez vu. Compléter. Ils ont accepté mais là, pour voir, maintenant vous allez venir ici votre compte même ça, là ici, moi, vous avez moi mon compte, on vous dit ça, donc maintenant les gars, la vidéo se ici, mais avant de partir d'abord, je vais vous dire d'abord, il ne faut pas créer deux comptes ou trois comptes dans le même téléphone ou ordinateur, non, sinon on va bloquer votre compte, ouais ouais, on, on va bloquer votre compte, et aussi, j'ai vais vous dire que j'ai un canal Telegram là, de plus de 450 abonnés euh, là-bas je donne des scores, scores exact et pronostics euh, pour les mettre comme ça oui ceux qui veulent s'abonner je vais les liens laisser, laisser dans la description ouais. voilà les gars regardez comme je les donné le les matchs ça va commencer à 22h c'était hier nuit je les ai joué à 21h50 j'ai des scores de 001 et matchs ouais, vous voyez maintenant on descend pour voir ouais, ici c'était un autre minute mais ils ont marqué et maintenant, regarde, c'est pas l'autre c'est celui-là. j'ai vu Oui, oui, non. Comme ça. Ça, c'est le c'est le C'est le C'est